Hello ma pixie amie, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui était très attendue, on se retrouve pour le haul de l'année, <rire> euh, mon haul spécial retour du Japon, donc j'ai dépensé à la fois au Disney Store, dans des petites boutiques annexes et à Disneyland. Avant de commencer cette vidéo et parce que je suis pas trop cruelle, on a fait un partenariat avec Niokyo qui est un site qui vous permet de rapatrier vos achats du Japon donc c'est un site en ligne où vous pouvez commander directement vos articles des sites japonais il faut savoir que les produits japonais dans leur grande majorité ne sont disponibles qu'au japon si vous avez une carte étrangère et que vous n'avez pas d'adresse au japon il est très très compliqué de commander là-bas il y a des services qui vous permettent de rapatrier vos colis en France mais c'est la première fois que j'en vois en français et surtout aussi peu cher donc je tenais à vous en parler et en plus de ça ils ont été super généreux parce que ce qu'on a fait je voulais tester le site pour vous en parler Il était hors de question de vous parler de quelque chose Sans l'avoir testé moi-même Et comme j'ai fait pas mal d'achats On s'est dit que ça servait à rien <rire> qu'il me renvoie des produits du Disney Store japonais Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une commande pour vous la Pixie Army Avec tout un tas de produits que vous allez pouvoir gagner Donc en fait c'est très simple pour commander dessus Il vous suffit de créer une demande d'achat Donc vous pouvez le faire sur n'importe quel site en ligne japonais Il vous suffit donc de rentrer l'URL à chaque fois du produit qui vous intéresse Donc si par exemple vous voulez faire une commande sur Disney Store il faut rentrer chaque produit qui vous intéresse vous verrez c'est très très simple, vous avez de toute façon le tutoriel en barre d'infos et en fait ce qui fait que c'est pas très cher du tout, c'est qu'en fait c'est 250 yens par article donc ça représente à peu près 2 euros 2, 25 le service client est francophone donc si vous avez un problème vous pouvez échanger directement avec eux et ils peuvent garder vos colis dans les locaux jusqu'à 45 jours, ce qu'ils peuvent faire également si vous allez sur différents sites, c'est de tout rapatrier dans le même colis pour vous éviter d'avoir trop de frais de port et tout est très bien fait, vous avez vraiment euh, différents choix aussi pour la poste, ce que je trouve très intéressant. Donc, si jamais vous êtes prêt à attendre plus longtemps et à payer moins cher, vous pouvez également le faire. Tout a été extrêmement bien emballé par Neokyo. Bref, on va passer à présent au fameux lot du concours, puisque je sais que c'est ce que vous attendez le plus. Il y a 4 lots différents à gagner et vous avez toutes les conditions en barre d'infos, donc je ne vais pas en parler pendant 450 ans. Ce haul va déjà être assez long comme ça, je pense. Le premier. Ceci, donc c'est un lot de 3 pins que j'ai également acheté, donc je vous montrerai ça par la suite. Vous avez également ceci, donc c'est la main de Stitch, et en fait ça vous permet de mettre votre passeport annuel ou toute autre carte, et je trouve ça trop mignon. C'est très très populaire là-bas, donc je ne pouvais pas ne pas vous en prendre un. Parce que je suis un boulet, en fait je pensais que c'était un nounours qui était habillé dans cette tenue, à part qu'en fait c'était euh, la tenue toute seule, donc si vous avez un deux filles ou une peluche de cette taille là, ça peut potentiellement rentrer. Du coup, ce que je fais, c'est que je vous ajoute ces petits oufoufis miniatures qui sont trop mignons pour aller avec. Euh, voilà je suis un gros boulet D'où la nécessité également euh, De mettre Google Traduction pour vraiment Savoir ce que contient euh, le produit Ne le faites pas sur le site Restez sur le site en version japonaise parce que sinon Vous allez avoir beaucoup moins de produits qui seront affichés mais ça vous permet quand même euh, de bien comprendre parce que si j'avais su, je pas pris ça voilà. et donc le dernier lot comprend trois petites choses que je trouve très kawaii des crèmes pour les mains, réponse, j'adore le packaging et euh, de mémoire ça sent très très bon vous avez également ces petites oreilles juste ici euh, moi j'en ai des un poil plus foncées mais si vous allez sur les parcs et tout c'est juste trop trop mignon et le dernier petit truc c'est ce set de papeterie euh, Winnie Bourson. je trouve que la papeterie il y en a vraiment beaucoup là-bas donc c'était l'occasion de vous en mettre à gagner Bon, maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus, donc le contenu de mon haul. Je commence avec la partie vêtements Disney, puisque c'est le premier truc qui me tombe sous la main, donc il y en a un petit peu de partout. La première chose qu'il faut que je vous montre, et c'est une merveille, c'est cette veste-ci. Alors là, comme ça, elle ressemble pas à grand-chose, mais à l'arrière... Vous avez Mika et sa bande et 100 mini. Et alors ça, je l'ai acheté dans une friperie. C'était la première fois que j'allais dans une friperie et japonaise en plus. Et en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce blouson qui en fait est un blouson qui date de 1964. Donc je l'ai pris au rayon homme, ce qui fait que il est très très grand. Mais je ne pouvais pas le laisser passer. C'était pas possible. Et il m'a coûté 40 euros et ça a été le coup de cœur absolu. Il est extrêmement chaud et je me vois bien le décaler du coup avec une pièce beaucoup plus féminine, beaucoup plus près du corps. Je pense qu'il y a moyen de faire un joli décalage Et à mon avis pour mettre des gros pulls en dessous Ce sera très très bien Je vous le dis tout de suite la Pixie Army J'ai acheté énormément de vestes là-bas J'adore ça déjà de base Mais là il y avait énormément de choses qui me plaisaient Donc j'ai pas résisté très longtemps Donc à Disney Store j'ai acheté ce magnifique euh, blazer <rire> Ce magnifique blouson euh, Monstre et compagnie, Monstre Academy Regardez-moi le dos Je l'adore Donc j'ai déjà la casquette, le t-shirt, le pantalon Maintenant j'ai ceci Et je ne me suis pas arrêtée là il me semble que je l'ai payé à peu près 50 50€ sachant qu'il y avait euh, 20% de réduction. Vous l'avez vu dans ma vidéo merchandising Disney Store, il y avait beaucoup de choses euh, sur Monstre et compagnie. Et euh, j'ai eu un coup de cœur sur le sac. De base je ne l'avais pas acheté le premier soir et en fait quand je l'ai revu je me suis dit non il me le faut. En fait il est beaucoup trop beau et c'est des produits qu'on ne retrouve pas chez nous. Donc voici le sac. Alors là comme ça, ça a l'air de rien mais il est en velours. C'est un sac bourse, il est sublime, j'ai pas d'autres mots. Alors euh, il va falloir que je trouve comment porter ça. Hein, mais je, je ne suis pas inquiète, je suis sûre que je trouverai une utilité. Et euh, c'est vrai que j'achète pas trop de sacs à main, mais là, euh, coup de cœur absolu. Le prochain article, et ça je pense que ça va faire craquer ma copine Laura de The Brightside. Je sais que ma pote Betty, qui est fan de Pocantas, a eu un cœur absolu dessus, c'est cette veste-ci Pocantas. Alors je l'ai trouvée le dernier jour à Tokyo Disneyland, <rire> dans une boutique qui est près de Country Beer Jambori. Et C'est toute une boutique western, mais je vous ai fait une vidéo dessus, donc vous verrez ça durant le mois de décembre. Et c'était la dernière, c'était du XS. J'aime beaucoup les patchs, euh, en particulier celui de Miko en bas, et celui de Pocantas là-haut. Il n'y a rien sur le derrière, hein. donc elle est très sobre et je me dis que je pourrais mettre des pins sur le col et j'ai adoré alors par contre celle-ci m'a coûté une blinde et je trouve qu'elle ne vaut pas son prix elle m'a coûté plus de 100 euros mais euh, c'était la dernière donc je vous avoue que j'ai pas très, trop réfléchi surtout que c'était le dernier jour donc j'ai pris direct alors toujours à Tokyo Disneyland j'ai également craqué pour cette veste-ci alors cette veste-là par contre euh, ça fait des années que je sais que je la veux donc je l'ai achetée dans la boutique Winnie Bourson. mais là encore je vous montrerai ça dans la vidéo merchandising tout est brodé voilà donc euh, c'est motif japonisant sur Tigrou, Tigrou qui est mon personnage préféré euh, de Winnie Bourson. la couleur je l'adore et j'ai eu un énorme coup de cœur là aussi. Alors elle m'a quand même coûté cher, il me semble que c'était 70 euros à peu près. Les vêtements ne sont pas donnés là-bas. Mais, mais voilà quoi, je ne regrette pas en fait. Là par contre, j'ai plus d'excuses, j'ai des vestes genre pour les 5 prochaines années. Il faut également que je vous présente ceci. Si vous me suiviez en Insta Story pendant mon voyage, vous saviez que je me suis rendue dans une boutique de chaussures de luxe <rire> qui avait une collection Disney et. Et voilà, voilà la merveille Alors j'ai une très très bonne excuse hein, euh, pour avoir craqué chez Diana, la première c'est euh, que je galère en France à trouver ma taille de chaussures. et là il y avait, y il y avait plus petit, plus grand et tout. Alors par contre il faut savoir que les japonais ont le pied très fin, moi j'ai le pied assez fort, on s'en fout un peu, mais euh, ce qui est important de savoir c'est que du coup si vous avez le pied fort ça peut être compliqué euh, de faire les chaussures, je les ai pas encore faites d'ailleurs il va falloir que je le fasse. Mais j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Les finitions sont magnifiques. Elles m'ont coûté 160 euros. Il y avait plein d'autres modèles. Mais à 160 euros, j'ai préféré n'en prendre qu'un seul. Bon, je pense que si vous me suivez ici depuis un petit moment, vous connaissez forcément ma passion chaussettes et j'ai craqué pour certaines paires. En fait, je suis tombée sur un petit stand qui en vendait et du coup, il y avait des offres en fait quand vous achetiez plusieurs paires. Donc là, il y a les Buzz d'éclair, là, il y a les Aliens, là, il y a Sully et là, on a Bob Razowski. Et j'étais trop contente en fait de voir qu'il y avait un peu de Pixar, c'est vraiment cool. Et à présent, je vais vous présenter des vêtements que j'ai achetés hors parc Disney, puisqu'il y a vraiment pas mal d'endroits en fait où vous pouvez faire de bonnes affaires là-dessus. Je vous fais un article sur le blog euh, à ce sujet avec toutes mes bonnes adresses euh, à Tokyo qui sont en rapport avec disney mais il y en a vraiment partout partout partout partout je m'excuse par avance pour l'état de cette chemise là comme ça ça va rien donner mais c'est normal en fait puisque je l'ai mise euh, quand j'étais à tokyo disneyland et cette petite chemise d'alice au pays des merveilles énorme coup de cœur dessus j'ai tellement craqué dessus que j'ai été incapable de choisir entre deux modèles <rire> donc du coup je l'ai acheté deux fois voilà j'adore l'école lavalière en fait et là comment vous dire que bah, j'ai craqué quoi et c'était 30 euros chacune et je les ai portées, elles sont fluides, elles sont super agréables, j'ai adoré Ah oui, et autre chose que je dois vous préciser, il est de notoriété publique que euh, Les tailles japonaises sont très petites par rapport aux tailles européennes Moi je fais du M là-bas, voilà. donc si jamais vous vous situez à peu près euh, Mais je suis assez fine du haut, je suis plus euh, large en bas Et en bas euh, j'ai essayé 2-3 trucs rien de malais. Mais euh, au niveau des hauts en tout cas je fais du M Et en France je suis à peu près à du 38 J'ai également craqué pour euh, ce pull-là dans la même boutique Mickey Mouse Club J'ai acheté celui-ci, Winnie l'ourson Et j'ai craqué sur euh, autant sur la couleur que sur... Euh, ce côté là, cette texture, je trouvais ça super agréable et le dernier que j'ai acheté, alors là je l'ai acheté dans une autre boutique à Ikebukuro ils ont une, toute une, euh, tout un centre commercial et en fait il est tout simple, c'est juste que là vous avez un patch avec euh, Donald et Daisy et, et je trouve ça très bien très très bien, voilà, euh, vous mettez... Euh, un jean bleu ou euh, une jupe rose, vous mettez un petit nœud dans les cheveux et paf votre look il est fait et tout ça ça m'a coûté à peu près 30 euros pièce. Pour la suite je vais essayer de euh, vous montrer par provenance ce que j'ai acheté, je vais commencer par Tokyo Disneyland puisque c'est ce que j'ai devant moi et par les choses qui cassent en priorité comme ça je vais pouvoir les ranger et être sûr que ça ne casse pas. Donc la première chose que je peux vous montrer c'est ce mug que j'ai acheté à Queen of Earth Banquet Hall, il euh, y aura un article de blog dessus puisque c'est un restaurant et c'était le jour où je vous ai pas vlogué. ce sont des produits que vous ne pouvez acheter que dans certains restaurants. Et là, j'ai trouvé la tasse trop mignonne. Enfin, j'aime beaucoup. J'en ai pas beaucoup de cette taille-là en plus. Donc, c'était l'occasion. J'ai également craqué pour le sucrier, vous le savez derrière j'ai Mrs Potts, Mrs Samovar et Zip que j'avais acheté il y a 5 ans à une revendeuse et là du coup j'en ai profité pour me ramener le sucrier, je m'étais toujours dit que le jour où j'irai à Tokyo Disneyland, bah je me ramènerais euh, ce qui me manquait de la collection Ça m'a coûté 25 euros. dans la catégorie trucs qui cassent il y a également ce mug là, euh, donc euh, de l'attraction que vous reconnaîtrez et la différence qu'il y a avec les parcs américains c'est que là vous avez Alice à l'intérieur, j'avais pas la rose et généralement c'est celle que je choisis dans l'attraction euh, Donc du coup je l'ai acheté et je l'ai prise à 1500 yens Donc à peu près 14 euros C'est un peu gadget hein, je vous avoue Mais je me dis que je pourrais poser mes bougies dessus par exemple euh, C'est ce petit plateau là Et En fait vous avez tous les noms du monde de Dory en japonais J'adore, je trouve ça trop trop chou Et j'ai payé ça 1200 yens Il y a aussi autre chose qui m'a fait complètement craquer Mais ça c'était complètement prévu C'est les Popcorn Buckets Là encore je vais vous faire une vidéo sur le sujet Donc je vous spoil vraiment le contenu que vous allez avoir en décembre mais en fait là-bas ils ont beaucoup de pots au popcorn différents Et ils s'en servent comme sac à main Et du coup euh, je savais avant de partir qu'il y en avait certains euh, que j'allais m'acheter Donc j'en ai pris deux Donc il y a celui-ci de Dembo qui bouge les oreilles, c'est un grand classique là bas, hein. ça fait des années, des années qu'il y est et du coup là vous avez le compartiment pour mettre ce que vous voulez dedans j'ai testé, vous pouvez mettre un porte-monnaie, le téléphone portable, vos clés et même l'appareil photo rentre. et j'en ai acheté un autre à Tokyo Disney qui était prévu depuis très longtemps puisqu'il va aller dans ma collection et sur mon étagère Toy Story il s'agit de celui-là, donc avec la boîte de Buzz d'éclair, je l'adore et en fait il a un très très gros compartiment donc il euh, y a plein plein de modèles dispo mais vous verrez ça dans la vidéo Popcorn Bucket Dites-moi dans les commentaires lequel des deux vous préférez, je suis curieuse de le savoir Donc je vous ai montré les vêtements tout à l'heure, mais j'ai également craqué pour euh, deux petits bandanas. J'en ai acheté d'autres, mais à Tokyo Disneyland j'ai acheté juste ces deux-là. Donc il y a celui-là, Toy Story, il est magnifique, il est magnifique, j'ai pas d'autres mots et il y a celui-ci d'Oswald, et ça m'a coûté 800 yens. Et alors ça se voit pas comme ça, mais en fait j'en mets beaucoup au quotidien des bandanas. J'ai craqué pour quelques pins là-bas, mais euh, on va être honnête, les pins là-bas, il y en a très très peu qui sont vendus, donc j'ai été très raisonnable. Alors que c'est pourtant un truc qui me fait craquer, je pense que vous le savez maintenant. Donc j'en ai acheté deux de princesses, un sur Ariel, un sur Réponse. Ce sont que des open editions hein, qui ont coûté 1000 yens chacun. C'est très très cher, ça fait à peu près 10 euros, hein, un peu moins. Mais ils sont magnifiques, donc euh, voilà. Il y a ces deux-là avec monsieur et madame patate. Là par contre c'est plus raisonnable puisque ça fait 1206 euros le pins. Les deux derniers pour lesquels j'ai craqué. Et alors franchement j'ai du mal à comprendre comment ils fixent leur prix. Là ça m'a coûté 900 yens les deux. Et ce sont du coup les deux petits jumeaux que vous voyez dans la liste au pays des merveilles. Alors j'ai pas acheté d'oreilles euh, là-bas. Par contre j'ai acheté plein de petites choses comme ça. Et euh, vous allez voir au Disney Store que j'en ai prises. Mais j'ai également acheté celle-là euh, à Tokyo Disneyland, donc ce sont des petites oreilles de Mickey, et à l'arrière, vous avez le mot Mickey de brodé, et ça, ça coûte 700 yens, il me semble, donc c'est vraiment pas cher. J'ai pas vu celle de Winnie l'Ourson, je sais qu'elles sont très très portées, mais je les ai pas vues. Et puisqu'on parle de Winnie, j'ai fait un achat complètement inutile, <rire> j'ai acheté ceci euh, pour la salle de bain. Euh, je le trouvais trop mignon et alors avant euh, qu'on nous propose des articles comme ça en France il va falloir se lever tôt hein. et ça m'a coûté euh, 1600 yens donc à peu près 16 euros et je trouve trop trop beau Voilà. ça va mettre une petite dose euh, Disney dans ma salle de bain pareil en article de Noël j'ai été très très sage, je trouvais que leur boule n'était pas au niveau de celle de Disney en Paris et au Disney Store c'était les mêmes qu'on peut retrouver chez nous donc j'ai juste acheté ceci qui est une petite guirlande, j'ai pas beaucoup de place chez moi surtout avec tout ce qui s'accumule euh, donc j'ai craqué sur ça qui m'a coûté 1200 yens et alors petite précision je vous le dis tout de suite il euh, y a certaines choses que je mets en vente Autant dans ma collection euh, que dans les produits que j'ai ramenés du Japon Je sais pas encore si je vous fais ça en Insta Story Ou euh, sur un compte Vinted dédié Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Si jamais ça vous intéresse d'avoir des petites ventes Disney Puisqu'il y a des choses qui vont apparaître dans les prochains jours Notamment euh, cette boîte Vous comprendrez euh, dans le vlog Pourquoi est-ce que je l'ai achetée. Je ne tiens pas spécialement à la garder Donc euh, elle sera en vente si jamais elle vous plaît Et elle a été faite à l'occasion euh, des 35 ans de Tokyo Disney Resort Je vous présente les derniers achats Bon là vous allez pas voir grand chose euh, pour euh, Tokyo Disneyland Mais ils proposent ce genre de bijoux J'adore ça, j'en ai déjà acheté un peu à Walt Disney World euh, en avril Des bijoux que à chaque fois que je les porte vous me dites Oh là là ils sont trop beaux Et là j'ai craqué sur la collection réponse donc qui vient de Tokyo Disneyland Donc là vous avez euh, le collier et là vous avez deux bagues, faut voir euh, niveau qualité comment ça tient mais les packagings sont vraiment trop beaux Et la dernière chose que j'ai acheté à Tokyo Disneyland, alors là par contre j'ai plus le prix, c'est une euh, madame patate et en fait à l'arrière vous avez des bonbons et je trouvais ça très marrant pour mettre avec mon monsieur patate, là encore pour mettre dans ma collection Toy Story, euh, je la trouvais trop chouette donc j'ai pris, je pense que ça m'a coûté moins de 10€ mais je suis pas sûre à 100%. Bon alors à présent ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les achats que j'ai pas acheté ni dans les parcs Disney ni dans le Disney Store et je finirai par Disney. J'ai été dans une boutique qui s'appelle Alice on Wednesday, voilà, euh, qui est une boutique euh, sur Alice au pays des merveilles, je vous ai montré quelques petits plans en instastory mais vous en aurez également sur mon article de blog sur mes bonnes adresses. Donc là j'ai acheté deux produits pour moi, j'ai pris tout d'abord euh, cette boîte à gâteau trop trop belle qui est parfaitement dans les troncs de ma cuisine en fait. Alors là j'ai pas le prix mais je crois que c'était 700 yens donc 6 euros. Euh, qui sont remplis de gâteaux et l'autre petite chose c'est cette boîte là euh, qui est là aussi remplie de gâteaux et en fait comme vous le savez je collectionne les livres Disney et je trouvais ça très mignon d'en avoir une qui n'est du Japon donc euh, j'ai craqué et je continue donc sur ma lancée avec des produits que j'ai acheté dans les boutiques Daiso et Seria euh, alors il faut savoir qu'en fait ce sont des boutiques où tout coûte 1€ euro. <rire> Et ils ont énormément Disney. Et donc j'ai été très très faible. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Notamment ce petit almanach que j'ai acheté, euh, voilà, euh, 2019. J'ai ai beaucoup aimé les designs, honnêtement, je trouve ça vraiment très joli. Euh, très fin, très discret, alors c'est tout petit hein, mais ça coûte 1€ euro, ça fait 95 centimes donc euh, bon avant que vous trouviez ça en France il va se passer du temps j'ai acheté beaucoup de papeterie notamment ça donc ce sont des petits tampons j'ai acheté pas mal de papeterie déjà pour mettre euh, pour mes proches j'ai acheté des autocollants pour mettre dans mon carnet de voyage Disney. Et j'ai également acheté des petits produits pour vous glisser ça dans les colis concours, puisque j'essaye de vous écrire un petit mot. Si parfois vous m'écrivez des petites lettres, bah j'essaye d'y répondre, j'ai un peu de retard, j'avoue. J'ai oublié les dernières, mais les prochaines je vais essayer d'y répondre, je promets. Donc là vous avez des sets de papier à lettres. Donc j'en ai pris 4, J'ai pris les 4 modèles dispo en fait, j'ai pris Belle, euh, Monstre et Compagnie, Ariel et Réponse. Et en fait c'était donc 1€ euro et euh, je crois que vous avez 4 enveloppes avec euh, 4 papiers à lettres etc. J'ai acheté plein de stickers donc j'ai pris ça, ceux-là vous voyez euh, je les ai déjà bien entamés. et compagnie, vous aurez les close-up de toute façon pour tout voir. Là j'ai pris euh, des post-it donc vous avez et compagnie, Toy Story, ce sont vraiment les Pixar les plus représentés là-bas. Là il hein. là, y a un petit kit avec des princesses. Faut savoir que là, j'en parle pas, mais j'en ai pris également pour, ou hein, sachez-le, je dis ça, je ne dis rien pour les prochains concours. J'ai acheté ceci, alors je sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais que ça me servira forcément pour un DIY. Ce sont des tissus, des tissus, donc c'était 1€, euro, donc je me dis pour faire un nœud dans les cheveux ou un truc comme ça. Donc là, il y a Toy Story, j'en ai pris deux. J'ai également acheté Winnie l'ourson, et celui-là, ce monstre, et compagnie j'ai acheté ces autocollants là euh, de Mickey un peu vintage, ils avaient même des patchs les gars, donc euh, j'ai pris ces deux là, je trouve ça trop beau, je pense que je vais essayer de me trouver une veste en jean en friperie et de coller tous mes patchs Pixar, ça va être trop beau, j'ai trop hâte, il y avait également ça, c'est du Nelart. art, euh, j'aime bien en mettre de temps en temps, ceux-là sont très fins, très subtils, donc 1 euro pièce, euh, d'un côté vous avez Jasmine Réponse Belle, et de l'autre côté vous avez Blanche-Neige, Ariel. Et cendrillon, petit taille crayon alien, j'ai également acheté ceci donc c'est un porte passeport annuel euh, avec les aliens, je trouvais ça trop mignon, j'ai racheté euh, des bandanas mais je les ai vus en premier en fait donc je les ai pris comme ça donc là il y a Mickey, j'adore la matière il est vraiment très très cool et vous avez également celui-ci qui est un peu plus rigide, ça c'est pour le linge les gars c'est pour pas perdre les chaussettes, pour mettre les sous-vêtements et tout. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris Belle et les Réponse. J'en ai jamais utilisé, donc on va voir ce que ça donne. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'avais pas enregistré le son. Donc je pense qu'il y a un moment où le son est moins bon. Mais nous revoici avec un son de qualité. Donc là, vous avez euh, des verres. Donc j'ai pris trois modèles différents. J'ai pris Tac, <rire> Monstre et Compagnie et Toy Story en fait j'ai tendance à casser tous les verres chez moi donc quand j'en ai vu en plastique et qu'ils faisaient pas trop au j'ai dit ok tu fonces tu achètes il y avait même des pinceaux à maquillage avec juste les deux petites têtes de Mickey donc j'en ai pas acheté trop là c'était 2€ mais bon euh, j'ai acheté juste ces deux là je me dis que ça servira toujours. J'ai acheté des petites cuillères, donc j'en ai acheté d'autres euh, qui seront en vente, euh, qui étaient plus petites. Celles-ci, elles ont la taille parfaite, j'aime bien les toutes petites cuillères, donc euh, j'ai beaucoup aimé. Il y avait Mickey et Minnie, et pour des raisons euh, que vous connaissez forcément, j'ai acheté que Mickey. Et là, euh, vraiment, c'est une trouvaille que j'adore. J'ai acheté ces petites caissettes. Donc là, c'était 1€ l'unité. Vous avez 3 tailles. Et elles sont trop belles en fait. Elles sont magnifiques. Je pense que je vais m'en servir soit pour ranger mes bijoux, soit pour ranger euh, mes accessoires Disney Bound et tout. Et là par contre, on n'est plus du tout euh, dans la catégorie et produits à 1€. Euro. Et en fait, ce sont des petites assiettes sur le thème de la belle et la bête. Alors je ne sais pas encore à quoi ça va me servir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez. Mais regardez-moi ça. Donc vous en avez 5 avec euh, tout un tas de design. Donc il y avait euh, la belle, la bête. Il euh, y avait euh, lumière, big ben je vais pas tous les défaire mais je vous en montre un troisième ici je les trouve trop trop belles et j'ai payé ça 25 euros il me semble et enfin le dernier achat et c'est pas un achat disney j'ai été dans une boutique ghibli et j'ai acheté euh, ceci qui est un art of du château ambulant qui est mon ghibli préféré que euh, j'ai craqué, voilà il m'a coûté à peu près 30 euros et bien évidemment il est écrit en japonais mais je voulais quand même un livre du Japon donc j'en ai pris un et je regrette pas je vais à présent clôturer avec les articles du Disney Store il y en a moins vous allez voir hein. il faut bien qu'on termine à un moment donné donc il y a ces deux petites oreilles comme je vous disais je vous ai acheté les mêmes dans une autre couleur je les trouve très très mignonne, c'est assez facilement portable c'est moins compliqué à porter que de grosses oreilles comme ça donc euh, je pense que c'est pas mal pour aller dans les parcs Disney pour faire un Disney Disneybound. J'ai également craqué pour celui-ci de Donald et en fait ils étaient à moins 50% quand moi j'y suis allée donc pas sur le site, pas la version que je vous ai prise mais euh, ceux-là je crois que c'est 4€ donc vraiment une misère J'ai également craqué pour cet accessoire euh, de cheveux qui était à 600 yens à la place de 1200 sur le thème de Maléfique, il y avait également Jafar, mais j'ai pas acheté. Et euh, Je trouve ça trop mignon quoi pour mettre à Halloween, vous mettez ça à l'arrière, vous faites une petite queue de cheval ou un petit chignon et vous mettez ça. Trop beau, trop trop beau, donc super contente de l'avoir. Là-bas, il faut savoir qu'ils ont des pinces de chemise qui sont minuscules en fait et que vous mettez à la place des boutons par exemple. Pour être très honnête, j'ai acheté presque tous les modèles que j'ai trouvés, donc vous les verrez en close-up. Là, on a euh, l'étrange noël de Monsieur Jack, Bayonne le cochon, Donald, Daisy, Max... Et il y avait donc Monsieur Patate. J'ai également acheté d'autres petites choses, notamment cette micro balle Pixar euh, avec des bonbons dedans. Je sais que ça servira forcément dans le décor. Ils ont énormément d'accessoires d'appareils photo, donc euh, j'ai acheté ceci qui vous permet en fait de tenir le cache de votre objectif comme ça quand vous l'enlevez, bah, en fait il pendouille à ça. Et je trouvais ça trop pratique, donc ça ça coûtait 800 yens. J'ai acheté ce bloc à post-it. Dariel, je me sers énormément des post-it et là ça coûtait 200 yens et le motif est trop trop beau. Oh, je sais ce que je viens d'oublier de vous montrer je vous avoue le, que le tournage la Pixie Army euh, entre le moment où je suis rentrée chez moi et maintenant il y a eu 20 jours qui se sont écoulés et du coup c'était très tentant d'utiliser les produits donc j'ai essayé de pas le faire pour la grande majorité des trucs mais pour ça j'ai pas su résister là par exemple vous, avez, vous voyez les clear files <rire> j'en ai acheté une tonne et euh, j'ai tout rangé donc euh, j'ai oublié de vous les montrer donc là il y a cela de Tokyo Disney Resort obligé je suis désolée je vous montre pas euh, de face mais parce qu'il y, les... <rire> y a mes papiers perso dedans il y a ce modèle là que j'ai acheté et en fait ça c'est pas très très cher donc ça va, donc l'avant. Et j'en ai acheté Darielle avec le même motif que les post-it sauf que je peux pas vous montrer parce qu'on voit tous les documents à l'extérieur et c'est genre mes impôts, euh, genre les fiches de la banque et tout donc je vais éviter de vous montrer ça, hein. je suis désolée je suis vraiment un boulet. <rire> Non mais cette vidéo c'est n'importe quoi, d'abord c'est le son, après c'est l'image, maintenant c'est des objets que j'oublie, rien ne va plus hein J'ai craqué pour cette petite boîte à bijoux, non mais ce niveau de détail la a mis alors je sais pas encore ce que je vais mettre là-dedans, peut-être euh, les, les mini pins de chemise là, parce que c'est tout tout petit mais c'est tellement fin et délicat et j'adore J'ai également acheté du coup cette petite boîte, ce set avec les pins, donc je vous montre du coup ce qu'il y a dedans, hein, puisque euh, vous allez pouvoir la voir aussi il y aura l'un d'entre vous qui va le gagner. Donc il y a 4 pins. La fusée Pizza Planet, le logo Pizza Planet, le camion Pizza Planet et euh, quelques pins aliens. Et le dernier truc de ce haul, le tout dernier, ça y est, <rire> on est en train d'en venir à bout. Euh, c'est ceci. Donc c'est un magazine euh, Disney fan qui est édité tous les mois. Donc là c'est celui pour l'anniversaire de Mickey, donc du mois de décembre. Et en fait, je voulais le prendre de base parce que je voulais vraiment avoir un produit, un livre Disney du Japon. Et en fait je le regrette totalement. Donc euh, je préfère vous le dire, ne l'achetez pas parce qu'il euh, est en japonais que vous allez rien comprendre, juste parce qu'en fait c'est comme un immense catalogue en fait. Vous avez des photos de tous les produits qui sont vendus à Tokyo Disneyland et à, à Disney Store, euh, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a rien du tout, et du coup c'est un peu frustrant d'avoir dépensé, je crois oui voilà c'est 820 yens pour ça. Euh, honnêtement ça les vaut pas. Donc je suis contente de l'avoir quand même hein, parce que bah, maintenant que je l'ai, je ne vais pas le regretter, mais ça a un intérêt très limité je trouve donc je suis un peu déçue Voilà ma Pixie Army, je pense qu'on a battu le record euh, du hall le plus énorme et encore je vous passe les produits euh, que j'ai achetés à Pokémon Center, tous les cadeaux que j'ai fait à ma famille, le téléphone que j'ai dû m'acheter sur place et euh, tous ces petits détails voilà comme ça qui ont fait grimper la facture J'espère que ce hall vous aura plu, si vous êtes encore là... Maintenant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec notre fameux hashtag toujours là. Je pense que là, on bat un record de temps. N'hésitez hein. pas à me dire du coup dans les commentaires quel est votre article préféré et si vous allez participer au concours euh, Néo N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, soyez au rendez-vous parce que tout le mois de décembre, il y aura deux vidéos par semaine sur Tokyo, sur Noël, euh, sur Disney. Donc euh, soyez au rendez-vous, moi je serai là en tout cas. Et en attendant la prochaine vidéo, ma Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime